La première étape, c'est qu'il faut choisir les feuilles, il faut trois feuilles. Oui, euh, c'est les Et peu, Ensuite, ça c'est haricots verts. Mais ça c'est des haricots verts, cette matière jaune. C'est ça, oui. Mais pourquoi les haricots verts sont-ils jaunes Ah euh, oui, parce qu'on a, on a déjà euh, enlevé les, les pommes Et ensuite ça c'est du mais c'est cru Ce n'est pas cuit Voilà, c'est cru, parce qu'on va euh, le faire bouillir pendant euh, une dizaine d'or. Et voilà, ça c'est la... Ah oui, le riz est cru en fait. Voilà, le riz est cru. Et puis on va emporter ça. ça. Et puis ensuite on replie oui. Donc oui. trois feuilles. Et c'est juste pour emporter le bain voilà, et puis on va... on va nouer avec du bambou, mmh. là c'est du bambou, pour avoir enfin euh, un bâché carré. Ouais. Et voilà, c'est prêt. Alors c'est le moment de la cuisson, on met des feuilles au fond d'une immense marmite euh, pour éviter que ça accroche, et puis les banchoung et eh bien voilà on les entasse les uns contre les autres, ils vont cuire, ils vont cuire toute une nuit hein, c'est ça C'est ça, environ une dizaine d'heures.